Dans ce défi, nous allons faire un carré. Un carré s'implique donc quatre mouvements, ce qui veut dire que nous avons besoin de quatre fois le bloc roulé. La première fois, je vais aller par en avant, par exemple à une vitesse de 20, pendant deux secondes. Maintenant, je pourrais décider de mettre un deuxième bloc roulé, venir indiquer la direction, la vitesse et le nombre de secondes. Et pour sauver du temps, je peux utiliser la fonction dupliquer. Donc, ce que je peux faire, c'est appuyer sur mon bloc pendant deux secondes, appuyer sur dupliquer, faire ça trois fois, et j'ai donc trois nouveaux blocs dans lesquels j'ai une vitesse de 20 et une durée de deux secondes. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir changer mes directions, donc vers la droite, vers en bas, et vers la gauche. Et ça me permet de faire un carré. Maintenant, bien important, plus ma vitesse est grande, plus je vais perdre la précision. Donc, euh, lorsque va venir le temps de tourner, le, la sphéro va tourner très rapidement, elle possède déjà une vitesse, vous allez voir qu'elle s'en va faire des coins ronds. On va voir comment régler ce problème lors du prochain vidéo.